Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais tenter d'apporter ma pierre donc, à la destruction de la théorie de la Terre plate. Euh, je fais ça, euh, c'est assez désagréable pour moi, mais je pense que c'est utile parce que, euh, comment dire, la théorie de la Terre plate ridiculise il faut le dire, la dissidence. Et je, je, je ça ne m'étonnerait pas que le but de cette théorie soit de ridiculiser la dissidence. Ça ne m'étonnerait pas non plus que ce soit un coup de la CIA, par exemple, pour vraiment, euh, vous savez, info des infos. Voilà. Euh, je vais dans cette vidéo donner un modèle mathématique. Alors on va parler de maths, je suis désolé ça, va, ça risque d'être assez long mais en fait euh, euh, j'ai essayé euh, par exemple sur Facebook euh, de trouver des, des vidéos avec des petites expériences simples, euh, des petites démonstrations simples qui ne demandent aucune connaissance en mathématiques seulement de la, du simple bon sens pour essayer donc euh, bah, de démontrer que bon bah, la terre plate ça marche pas. Mais, bon, apparemment, ces vidéos sont, sont trop simplistes. Alors, je vais faire une vidéo euh, un peu plus, on va dire, sophistiquée. Euh, en fait, il, il se trouve, c'est un hasard, que euh, quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai fait un stage euh, dans un bureau d'études pour le bâtiment. Voilà. Et dans ce bureau d'études, on m'a demandé de créer un modèle... Pas, pas, pas, pas un modèle, un programme informatique qui va calculer l'ensoleillement des bâtiments parce que vous voyez, ça, comment dire, ça a une grande influence sur le bilan énergétique d'un bâtiment. Euh, évidemment, donc la première euh, étape, c'était de développer un modèle mathématique qui permette de euh, calculer l'ensoleillement, c'est-à-dire le le taux d'énergie solaire voilà, euh, auquel est exposé un bâtiment. Cela nécessite de savoir en tout temps de l'année, euh, la position du Soleil par exemple euh, à voilà, un point donné donc, de la Terre, que ce soit sur n'importe quel point de la Terre. Euh, j'ai fait donc euh, ce calcul, ce, j'ai élaboré ce modèle mathématique, j'ai seulement redémontré voilà, euh, des équations, dans le but donc de créer un outil utilisé par un bureau d'études qui va vendre hein, qui va vendre les résultats hein. euh, tout cela pour montrer que la théorie de la terre ronde euh, comment dire on, on, on ne l'utilise pas que pour envoyer des fusées sur dans, dans l'espace hein. la théorie de la terre ronde on s'en sert dans énormément de, de domaines, dans l'aéronautique aussi hein, dans les avions hein, pas besoin d'aller dans l'espace bon. Euh, bon donc voilà donc euh, j'ai développé un modèle euh, qui part de l'hypothèse de la Terre ronde tournant autour du Soleil. Et ce modèle, eh bien, il, comment dire, il prédit avec une très grande précision la position du Soleil euh, sur n'importe quel, quel point de la Terre à n'importe quelle heure de la journée. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais avec vous redémontrer les équations voilà, que j'ai démontrées à l'époque en tant que petit stagiaire donc ça, ça va mettre un peu de temps, on va faire des maths voilà euh, bon, ça se limite donc, au sinus et au sinus hein, et au bon sens voilà. euh, et puis je vais vous partager donc le petit programme informatique qui permet donc de connaître la position du soleil sur n'importe quel point de la Terre à n'importe quel euh, donc, jour de l'année et à n'importe quelle heure de la journée ce programme informatique vous pourrez le tester chez vous et comparer donc les résultats du programme avec vos propres observations. Et euh, bon, alors pour ceux qui ont envie de, de faire d'expérimentation de, de à la maison, euh, on va regarder sur internet des vidéos, donc par exemple de coucher de soleil, et puis on va comparer donc ce qu'on voit sur les vidéos avec les résultats donc du programme informatique. Et la dernière chose que je vais demander euh, aux platistes, euh, mes chers platistes, mes chers condissidents platistes, hein, euh, déjà je, je vous parle en, en ami, hein, moi je ne euh, veux pas vous traiter de conspirationniste, hein, parce que je suis moi-même conspirationniste, hein, l'intitulé de ma chaîne YouTube c'est Dissidosphère. Donc, bon. Mais euh, donc mes chers platistes, il faut quand même que vous sachiez que euh, la théorie de la Terre plate, hein, elle décrédibilise complètement la dissidence. Et donc, mes chers amis platistes, puisque vous revendiquez, maîtrisez hein, la physique, les mathématiques, la géométrie, etc. etc. donc je vous lance un défi, c'est d'élaborer un modèle mathématique à partir donc, des hypothèses de la Terre plate, comme moi je suis parti à partir... Euh, je suis parti, oui, à partir de, de, des, des hypothèses de la Terre ronde tournant autour du Soleil, donc je vous demande d'élaborer de, un modèle mathématique à partir des hypothèses de la Terre plate et qui, soit, qui donne des résultats aussi précis que mon modèle à moi. Voilà. Et là, on verra quel modèle fonctionne le mieux, voilà. parce que le modèle de la Terre ronde, il fonctionne. Il fonctionne, voilà. Bon. Donc, là, on va basculer sur mon écran et je vais étape par étape vous montrer mon calcul, on va tout redémontrer, c'est un peu long, hein. parce que le problème en fait, le problème, hein, c'est que euh, la géométrie ça se complique assez rapidement, hein. des, des choses très simples, euh, ça se complique très très facilement, c'est pour ça qu'on ne peut pas facilement finalement démontrer la rotondité de la Terre, ou le fait que la Terre tourne autour du Soleil, hein, les gens qui ont découvert ça à l'époque, euh, les premières personnes qui ont découvert ça, elles étaient pas bête, voilà. c'était des personnes intelligentes. Donc ça demande quand même de faire assez de. de comment dire euh, Pas d'acrobatie, mais de gesticulation mathématique. Voilà. Euh, donc c'est pas évident. Donc malheureusement, si vraiment on veut avoir des preuves, hein, des vraies preuves et pas juste euh, ah oui, c'est un effet euh, fichai ou je ne sais quoi, il faut faire un peu de maths, voilà, rentrer un peu dans le détail. Voilà. Donc. C'est parti, on y va. Euh, c'est parti. Bon, voilà. Donc, nous sommes euh, donc sur mon ordinateur, et euh, bon, bah c'est parti pour euh, la démonstration. Alors ici, j'ai créé un petit dossier avec euh, quelques fichiers euh, intéressants. Donc, voici le premier fichier que j'ouvre. C'est un extrait, donc et eh bien du rapport euh, du rapport voilà, que j'ai fait pendant mon stage et donc dans lequel eh j'explique toutes les étapes donc du raisonnement pour développer le modèle donc qui va calculer euh, la, euh, la position du soleil. Bon je vais d'abord vous faire une petite démonstration ça se passe ici diagramme soleil voilà donc là il y a une série de fichiers Python euh, bon si vous le téléchargez chez vous. Ici, il y a un petit euh, fichier aide. Voilà. Ça vous explique seulement que il faut installer donc la bibliothèque matplotlib pour Python et ça vous explique, enfin euh, ça vous donne un lien. Ça vous donne un lien ici pour aller l'installer si vous ne l'avez pas installé. Ensuite, c'est très simple. Il suffit de lancer le programme Diag diagramme_solaire.py et de suivre les instructions. C'est très simple d'utilisation. Donc je ne sais pas si on voit bien. Voilà, comme ça. Donc on va lancer le, le programme diagramme solaire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on veut tracer comme diagramme solaire Les diagrammes solaires, en fait, ça euh, donne euh, la, comment dire, la trajectoire du soleil pour un jour donné, à un point donné de, du globe. Donc on va prendre euh, course solaire, parce que c'est. On, on reviendra après. Hein. On reviendra pas sur, sur les différents diagrammes. Mais on, euh, course solaire, c'est bien, c'est intuitif c'est parti latitude de travail bon je prends un exemple 48 9 voilà je crois que c'est paris date de travail bon, on n'a qu'à prendre la date d'aujourd'hui par exemple donc le 6 juillet Voilà. et donc là on a un petit euh, diagramme en 3d qui nous donne donc euh, la trajectoire du soleil, du soleil donc ici on a l'axe nord sud avec le nord indiqué par cette petite flèche et ici l'axe est ouest Ici en jaune, on a la trajectoire du soleil avec les différentes heures. Donc 5 heures, donc on peut voir qu'il se lève en, environ à 4 heures. Voilà. Donc euh, à midi, évidemment, il est au plus haut. Et après, il redescend vers l'ouest pour se coucher vers 20 heures. Euh, donc voilà, ça c'est un exemple donc, euh, bah, de résultat que donne mon petit programme. Vous pouvez essayer chez vous. Pour essayer chez vous une fois que vous aurez téléchargé le programme et mettre d'autres latitudes, d'autres jours, euh, voilà. Bon, ça c'est un petit, c'était un, un, une petite démonstration. Maintenant, comment j'ai fait donc pour euh, programmer donc, ce programme Il a fallu évidemment un modèle mathématique et ici on va découvrir donc, comment j'ai développé ce modèle mathématique. Donc bon, alors dans, dans mon rapport de stage, j'explique voilà, pourquoi je fais ça. Pourquoi c'est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, la trajectoire, enfin l'ensoleillement le, d'un bâtiment, ça influe donc sur le euh, sur le voilà c'est ici que ça commence ça influe donc sur le bilan énergétique. Alors donc euh, voilà, développement, je, on, on va le lire ensemble, développement d'un outil numérique euh, d'études d'ensoleillement. Donc problématique pour bien comprendre l'utilité de ce travail, il faut se rendre compte que la question de l'environnement est inévitable aujourd'hui. Lors de la conception de bâtiments. et eh oui. Hein. Euh, or, cette question comprend celle de l'ensoleillement, puisque le soleil a une grande influence sur le bilan énergétique des bâtiments. Bon, après, euh, je passe ici euh, en quoi, est-ce que ça influe euh, de manière positive ou négative sur le bilan énergétique. Et, euh, bon, alors on, va, on va sauter un peu. Voilà, donc nous arrivons à la théorie. Euh, voilà. Alors ici j'explique comment j'ai développé donc le modèle pour avoir la, la trajectoire donc du Soleil. Enfin, ça c'est donc le modèle utilisé dans le programme que je viens de montrer. Alors, voici les euh, hypothèses de départ. Je lis le texte. L'étude des équations solaires consiste à reconsidérer le mouvement relatif du Soleil par rapport à la Terre, puis de l'exprimer dans un référentiel terrestre cylindrique conventionnel. Bon, en gros, on va essayer de d'exprimer euh, la trajectoire, mathématiquement la trajectoire du Soleil, dans un repère euh, terrestre lié donc, à, à, à nous-mêmes. Hein. Euh, C'est-à-dire que pour nous, la verticale, c'est euh, la normale à la Terre. Donc, on, on, et euh, comme point de repère, on a par exemple le nord, le sud, l'est voilà. le, le, ou l'ouest. Donc dans un repère comme ça qu'on peut s'approprier en tant qu'être humain voilà, sur la Terre, on aimerait pouvoir décrire mathématiquement donc, la trajectoire du Soleil. Euh, tout d'abord, il faut savoir que la Terre suit une trajectoire approximativement circulaire autour du Soleil, dans le sens trigonométrique, si l'on regarde l'orbite terrestre de dessus. Alors, il faut savoir... bah oui, à l'époque, euh, je prenais ça pour, comment dire, une donnée d'entrée, euh, voilà, déjà démontrer quelque chose que tout le monde sait. Hein. Donc, il faut savoir, ça veut dire que ça, ce sont mes euh, hypothèses de départ. Et on, on va voir que... Euh, à partir donc, de ces hypothèses, eh bien, le modèle fonctionne parfaitement. Donc, euh, En gros, ce que j'essaie de, euh, de dire ici, c'est que la Terre, ici, là on a le Soleil, là on a la Terre avec l'axe nord-sud, euh, on va dire que le nord pointe vers le haut, et euh, donc si on regarde l'orbite terrestre vers le haut, ça tourne dans le sens trigonométrique, qui est l'inverse du sens horaire. Voilà. Donc la Terre tourne dans ce sens-là. Vu de dessus également, la Terre tourne sur elle-même dans le sens trigonométrique, comme illustré dans la figure 8. Voilà, c'est ça la figure 8. Donc, et la Terre elle-même tourne dans le sens trigonométrique, ici, comme ça. Ce qui fait évidemment que le Soleil se lève à l'est. Donc voilà, ça c'est une donnée de départ. De plus, son axe nord-sud fait un angle constant avec le plan comprenant son orbite, comme illustré dans la figure 9. Cet angle est environ égal à 23,5 degrés. Ça c'est une autre hypothèse de départ. C'est-à-dire qu'ici on a la Terre... Et ici on a un axe qui traverse la Terre, qui passe par son centre, et cet axe est perpendiculaire donc au plan formé par l'orbite de la Terre. Et, et ben ce, cet axe ici, il, pas, euh, il ne coïncide pas avec l'axe de rotation de la Terre, l'axe nord-sud, et en fait ça fait un angle constant de 23,5 degrés. Voilà, donc ça je l'ai pris pour acquis, euh, en commençant donc ma démonstration, et encore une fois on va voir que le modèle issu de ces euh, hypothèses fonctionne. Alors, bon, là, on va commencer à réfléchir un peu. D'autre part, si l'on considère les rayons du Soleil comme étant tous parallèles au niveau de la Terre, évidemment, puisque le Soleil est très loin, on peut dire que celle-ci est continuellement éclairée à moitié par le Soleil, et l'est à moitié, et est à moitié dans l'ombre. La limite entre ces deux zones appartient donc à un plan qui coupe la Terre en deux, comme illustré dans la figure 10. Bon, ça c'est très simple, on a une sphère, on l'éclaire, elle a un côté éclairé, et un autre dans l'ombre. Et la ligne de démarcation ici est planaire. Voilà, c'est un plan. Enfin, elle, est, euh, elle repose sur un plan. Or, selon l'époque de l'année, l'axe de la Terre forme avec ce plan un angle variable. En effet, bien qu'à angle constant par rapport au plan contenant l'orbite terrestre, l'axe de la Terre se trouve cy euh, cycliquement en amont puis en aval de ce plan, comme démontré dans la figure 11. Bon, là on commence à réfléchir un peu. Cet angle est appelé déclinaison. Alors, qu'est-ce que j'essaye de dire ici C'est simple. Euh, Est-ce qu'il y a une caméra Oui, il y a la caméra. Bon. Alors, euh, je ne sais pas si je me vois là. Euh, bon. J'espère qu'on voit à l'image. Alors, en gros, on a la Terre ici. Hein, c'est simple. Imaginons qu'on a le Soleil de ce côté-là. Le Soleil de ce côté-là. Et la Terre, ça, c'est l'axe de la Terre. Voilà, il n'est pas, pas euh, perpendiculaire au plan de l'orbite. Il est incliné. Donc, en fait qui se passe Imaginons, on est à cet endroit-là, ok On a la Terre ici et le disque, euh, donc qui sépare, donc l'ombre, la zone éclairée et la zone euh, ombre, ombragée de, de la Terre est ici. Donc, ça veut dire que le Nord est ici, il est dans la zone éclairée. Maintenant, on fait une rotation ici de 90 degrés. Et là, on se rend compte que, en fait, l'axe Nord-Sud, il appartient au, au cercle qui délimite donc l'ombre, la partie ombragée et la partie éclairée. Et maintenant, si on va euh, de ce côté-là, eh bien, on voit que ici, c'est la, la démarcation entre ombre et lumière, et donc le nord, ici, il est dans l'ombre. Le soleil est ici. Voilà. Donc, ça explique pourquoi. Donc, retour sur l'écran. Donc, ça explique pourquoi euh, bien que l'angle soit constant, l'angle de l'axe, ici, de la Terre, avec l'angle, euh, avec l'axe, en fait, avec un axe, ici, perpendiculaire, l'orbite terrestre, cet angle est constant. Mais si on regarde l'angle formé entre l'axe ici de la Terre et euh, le, le disque ici qui représente, donc la, qui délimite la partie ombragée, et eh bien cet angle varie en fonction du temps, euh, en fonction de enfin, du, le, le long de l'année. Voilà. C'est-à-dire que ici, euh, c'est le solstice, si je ne m'abuse. Euh, solstice d'été. Donc là, le, le nord est.. Euh, comment dire, le plus euh, éclairé, euh, enfin, la, ici, le, on, on a, comment dire, euh, bon, le pôle nord est éclairé, tout simplement, euh, ici, on se rapproche, donc, de l'équinoxe, ici, on a dépassé l'équinoxe, on est, donc, dans le solstice d'hiver, c'est-à-dire que le nord, ici, est ombre, enfin, euh, j'ai mis moins 7 degrés, donc, c'est pas encore le, le solstice, mais, en gros, euh, le pôle nord est dans l'ombre. et ici, maintenant, si on fixe ici l'axe de rotation de la Terre et qu'on regarde la Terre donc, le long de l'année, eh bien on voit que ce disque ici, il pivote. Le disque donc euh, qui délimite euh, la partie ombragée, il pivote le long de l'année. Voilà. Donc on a l'impression que les rayons de, du Soleil, un coup ils viennent d'en haut, un coup ils viennent d'en bas. Voilà. Euh, alors J'aimerais quand même euh, faire une première remarque. Hein. Ceci est vérifiable, hein. est le, le fait que les rayons du soleil, un coup ils viennent haut, un coup ils viennent d'en bas, le long de l'année, je veux dire, c'est entièrement vérifiable, hein. il suffit de faire des mesures, voilà, euh, bon. Donc, je continue le texte, cela équivaut par rapport à un référentiel terrestre à considérer que ce plan pivote autour du centre de la Terre au cours de l'année de façon sinusoïdale. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Mathématiquement, si l'on considère qu'un an est égal à 365 jours, et sachant que la déclinaison décrit une fonction sinusoïdale ayant son maximum au sol 6 d'été, qui est donc le 172 e jour de l'année, on trouve que, voilà, donc, expression mathématique de la déclinaison le long de l'année, 23 degrés 5 fois cosinus de depuis sur 365 fois nombre de jours total dans l'année. Donc là, je me suis mal exprimé quand j'ai écrit le rapport. C'est, en fait, le nombre de jours depuis le début de l'année, c'est-à-dire le jour, le jour actuel, moins 172. Alors, bon, euh, cette formule-là, bon, bah, je veux dire, c'est une fonction euh, sinusoïdale, Bon, euh, si... Je ne vais pas la redémontrer. C'est un résultat, euh, je veux dire, trivial, on va dire. Mais si on veut le vérifier, que cette... Euh, cette fonction fonctionne bien il y a un site qui s'appelle Fuplot, euh, je ne sais plus quoi point. non c'est pas ça euh, Point .com voilà et là on peut tracer des fonctions donc on va vérifier si ça marche bien cette fonction alors euh, déclinaison 23.5 23, 5 fois cosinus 2 2 fois pi on va Arrondir ça à 3,14 divisé par 365 fois donc le nombre de jours ça c'est la variable qu'on va appeler x, moins 172 si on fait ça, qu'est-ce que ça donne il faut dézoomer évidemment voilà si je fais ça ok donc j'ai fait une bêtise là j'ai l'impression voilà donc voilà la déclinaison. Nous voyons ici donc, euh, le solstice d'été, c'est-à-dire ce point-là à gauche où le, le, le, le pôle nord est donc le, le plus en avant dans la zone éclairée. Donc c'est le jour 172. C'est là où la déclinaison est maximale. Ici, on peut bien voir que euh, si je fais un petit point ici, toc, voilà, 170, on est bien ici donc, à la déclinaison maximale. Et puis, euh, vu que ce cycle-là se répète pendant une année. Si je prends, si je mesure la période, 540. Voilà, donc 540 moins 172, 368. Bon, parce que c'est pas très précis, mais en gros, c'est bien 365. Donc, ça, c'est bien l'expression mathématique de la déclinaison d'après les conditions, euh, les hypothèses de départ. Continuons. Donc ici, nous avons un premier calcul, le calcul de la déclinaison. Alors, je continue le texte. « Maintenant que l'on visualise le mouvement des rayons solaires par rapport à la Terre au long de l'année, penchons-nous sur leur position le long d'une unique journée terrestre. » Alors, euh, quand on fait des modèles mathématiques, euh, physiques, hein, on fait beaucoup d'hypothèses. Euh, pour simplifier, parce que sinon, euh, c'est impossible. Voilà. Donc là, on va, on va poser comme hypothèse qu'au cours d'une seule journée, eh bien le Soleil est fixe par rapport à la Terre c'est-à-dire que le, le centre de la Terre, voilà. le Soleil est fixe par rapport au centre de la Terre. Donc, sur une journée, la course solaire, qui représente par convention l'ensemble des positions du Soleil au cours d'une journée, donc, maintenant on sait que quand, je, quand on va parler de course solaire, en fait, on parle donc le, de la trajectoire du Soleil le long d'une journée, en fait c'est ce qu'on a vu dans le euh, petit diagramme euh, en sortie de mon programme, euh, juste avant de commencer la démonstration, euh, donc, sur une journée, la course solaire, nanana, décrit un cône d'axe parallèle à celui de la Terre, comme illustré dans la figure 12. Voilà, la figure 12. Donc, en effet, on prend la Terre, on prend l'axe, la Terre, elle tourne sur elle-même. Par contre, euh, le Soleil est fixe, donc les rayons du Soleil arrivent toujours avec un, un angle constant. Donc, maintenant, évidemment, si on, euh, comment dire... Euh, si on, on regarde, euh, si on, on, on prend la Terre fixe, voilà, on, on a l'impression, enfin, on a l'impression, les rayons ici du Soleil décrivent un cône. Et euh, si on se met à un point particulier, par exemple ici à Paris, eh bien, on voit toujours ce même cône ici, le long d'une journée. Euh, deuxième calcul, on va dire trivial, l'ouverture du cône change. L'angle d'ouverture du cône change évidemment parce que ici on est dans le cas, on va dire, on est euh, par exemple au sol 6 d'été donc les rayons arrivent, on va dire, par le haut. Voilà. Maintenant euh, à l'équinoxe, les rayons arrivent ici, euh, euh, comment dire, de, de côté. Bon, c'est je sais pas si c'est bien approprié, c'est à dire qu'ici le cône. Euh, au lieu d'être euh, ouvert euh, comme ça euh, vers le haut, il serait plutôt horizontal comme ça. ça, ça c'est même plus un cône, c'est un disque. Quoi, hein. Et après, euh, quand on est en hiver, eh bien les rayons, on va dire qu'ils viennent par le bas. Donc ici le cône, il, il n'aurait plus euh, sa base en haut, mais il aurait sa base en bas. Voilà. Bon. Donc l'angle ici, l'angle ici d'ouverture du cône, il change le long de l'année. Et pour le calculer, bah à partir de la déclinaison, c'est très simple. Hein, c'est une simple démonstration euh, voilà, de géométrie. Ici, on a l'axe de la Terre. Ici, on a euh, l'ouverture du cône. Euh, cet axe ici, c'est la déclinaison. C'est ce qu'on a calculé juste avant. Et donc ici, on a un angle droit. Ces deux axes sont parallèles. Donc en fait, cet angle-là, c'est le reste... En fait, c'est à dire que c'est cet angle droit moins cet angle ici. Voilà, c'est à dire donc c'est pi sur 2, parce qu'un un angle droit c'est pi sur 2, pi sur 2 moins la déclinaison. Voilà, donc euh, cet angle ici, l'angle d'ouverture du cône, c'est égal à pi sur 2 moins la déclinaison. Voilà, ici on a une cet axe et cet axe sont parallèles, donc on peut les confondre ici sur cette figure. Et donc, et eh bien cet angle là c'est pi sur 2 moins la déclinaison. Voilà. Continuons. Maintenant, je vais peut-être arrêter de suivre l'ordre en fait, du texte parce que je me suis aperçu que c'était pas forcément euh, toujours... Euh, enfin, je n'ai pas été forcément judicieux dans l'ordre dans de, de, de ce que je disais. Euh, on va... Ouais, on ne va pas prendre dans, dans, dans l'ordre, en fait. On va pas prendre dans l'ordre. Euh, Bon, j'avais un schéma qui me plaisait bien. Il est où le schéma qui me plaît bien Voilà, ici. Donc, euh, là, on peut faire une première définition euh, mathématique donc de la trajectoire du Soleil dans ce référentiel. Euh, dans ce référentiel, ici, lié au cône, c'est-à-dire... Euh, euh, pas vu d'un point de vue terrestre, mais vu euh, du, du point de vue de la Terre, c'est-à-dire avec euh, l'axe vertical qui est parallèle à l'axe ici de, de la Terre. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Pour cela, il faut que nous définissions un nouvel angle, euh, qu'on va appeler l'angle horaire. Donc je dis, Ici, j'explique, je, donc euh, définissant un angle, nous appelons angle horaire, mais noté ici HE, qui euh, étant nul à minuit et un jour équivalent à 24 heures, est égal à donc heure fois pi sur 12 c'est à dire heure fois 15 degrés ici je donne un petit schéma qui explique euh, ce que je pense c'est à dire ici nous avons le cercle ici qui euh, définit donc euh, comment dire les positions du soleil et euh, ici donc nous avons un angle qu'on va appeler angle horaire qui vaut 0 donc à minuit et 12 heures ici euh, quand le euh, comment dire quand le, le soleil est euh, au sud voilà euh, bon on va on va euh, décrire mathématiquement la trajectoire donc du soleil dans ce référentiel bon je c'est pas très clair sur ces euh, voilà je, je vais le refaire ici je vais le refaire ici donc nous avons le cône en fait ça ressemble voilà, à la trajectoire du soleil je ne sais pas si on va bien voir ça a fait un truc comme ça voilà. ici nous avons l'axe de rotation de la terre et on prend un autre axe arbitraire Euh, L'axe est-ouest, c'est-à-dire que, en fait, ici on a quelque part la normale à la Terre. Nous sommes, imaginons, nous sommes sur un, un morceau de la Terre. Bon. Si, si on est sur un morceau de la Terre très petit, ça ressemble à un plan, comme ça. Ici, nous avons la normale à ce plan. Et ça, donc du point de vue terrestre, c'est ce qu'on appelle le zénith. Voilà, c'est pas joli, mais c'est pas Ça, c'est le zénith. C'est-à-dire que c'est la verticale quand on regarde le ciel. Mais euh, c'est difficile de, de, de, au départ d'exprimer de, l'équation ici de la trajectoire du Soleil dans ce référentiel. Voilà, zénith. Et ici c'est par exemple euh, l'ouest. Bon je suis désolé, hein, c'est le but c'est pas de faire quelque chose de beau, c'est de faire euh, voilà, c'est d'expliquer quelque chose. Donc ici on a l'axe est-ouest, ici on a le nord, ici le sud. Voilà. Et euh, bon au final on voudra exprimer donc euh, le, la trajectoire du Soleil dans ce référentiel. Mais au départ, vu que. Ici là ce cercle il a pour axe l'axe de la Terre et eh ben on va commencer par exprimer euh, donc ce, ce cercle ici dans ce référentiel c'est beaucoup plus simple, hein, c'est beaucoup plus facile et on veut l'exprimer en fonction de l'heure, voilà, de l'heure de la journée, d'où l'emploi, donc euh, la, la, la création donc, de cet angle horaire. Donc en fait, ici ce que je viens de tracer c'est ce qui est ici. Zénith prime en fait, c'est cet axe ici qui est euh, aligné avec le nord de la Terre. Je l'appelle zénith prime parce que quand on va faire le changement de repère, euh, le, comment dire, on va passer de cet axe à cet axe. Et ici, nord, nord prime, bon, ça n'a aucune signification physique, on va dire. Par contre, les deux référentiels, le référentiel ici euh, lié à l'axe de la Terre et le référentiel ici lié donc à, à nous-mêmes, eh bien, ils partagent ici l'axe est-ouest. En fait, on fait une simple rotation ici de cet angle ici et cet angle en fait et ici je, je, je montre comment on le calcule donc en fait cet angle ici c'est cet angle là là ici on a la latitude la latitude est un angle donc euh, qui euh, comment dire c'est l'angle entre l'équateur et le euh, parallèle et euh, donc cet angle, bon, on le connaît, si on est à Paris, hein, il suffit de regarder sur Internet. Hein. Et euh, ici, donc en fait, on a euh, l'axe du cône qui est parallèle donc, à l'axe du centre de la Terre. Donc en fait, eh bien, tout simplement, l'angle ici, eh bien, c'est pi sur 2 moins la latitude. Voilà. C'est-à-dire que ces deux axes ici, ils sont parallèles. On peut les confondre sur, cette, sur ce schéma. Et donc, on s'aperçoit que cet angle ici, en fait, c'est l'angle ici qui reste. Donc, c'est 2π moins la latitude. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer donc, ce cône ici, l'expression de ce cône dans le repère ici, lié. C'est ce que j'essaie de montrer ici. Dans ici, le repère lié donc, au euh, à l'axe de rotation de la Terre. Et après, on va faire une rotation pour l'exprimer ici, dans le repère lié donc, bah, à nous-mêmes. Voilà. Alors, c'est parti euh, comment on va faire ça comment on va faire ça faut que je l'ouvre deux fois sinon on va pas s'en sortir voilà alors donc ici nous avons Ici, nous avons deux vues donc, de ce repère lié donc, au, au, à l'axe de la Terre. Ici, nous voyons, nous voyons de côté, donc nous avons le cône ici, vertical, et euh, là, nous voyons de dessus, et nous voyons ici le vecteur solaire, en fait, c'est la direction du Soleil pour une heure précise. L'heure est représentée par, ici, cet angle. Et donc, eh bien, au cours de la journée, eh bien, le, le Soleil va faire ici un tour le, le long de cette trajectoire. Donc, on va commencer par exprimer la composante, donc, de ce vecteur par exemple sur l'axe ici vertical zénith. bon on voit ici que euh, comment dire euh, le vecteur ici la composante la projection je, je, je, je vais carrément faire une prise d'écran on va regarder ça sur color paint euh, Voilà. Ici, on voit que la projection de ce vecteur ici sur cet axe ici sera toujours la même quelle que soit l'heure de la journée. Parce que si le, le vecteur est ici ou, euh, ou s'il est ici, bon, ça n'a aucune importance. Donc, on va prendre par exemple ce vecteur ici. Et on voit donc que la projection ici sur cet axe, eh c'est tout simplement le, le cosinus. Euh, de cet angle ici l'angle de euh, pi sur 2 moins déclinaison euh, donc voilà donc euh, la composante on va dire que c'est zénith prime ça c'est le vecteur unitaire fois sinus de pi sur 2 moins déclinaison mais il faut savoir donc que pi sur 2 moins un angle on va se le faire on va se le faire ici pi sur 2 moins un angle c'est égal au cosinus de l'angle ici on a donc le cercle unitaire Voilà, nous avons donc ici un petit repère pour s'y pour retrouver ici nous avons un angle donc rappel hein, de Trigo hein, c'est les deux seules choses à savoir pour résoudre tout ce qu'on est en train de faire euh, ici nous avons donc, nous pouvons projeter perp perpendiculairement cette, euh, ce vecteur ici sur l'axe ici horizontal de la même manière on peut ici le projeter perpendiculairement sur cet axe vertical euh, cette distance ici c'est ce qu'on appelle le cosinus voilà et cette distance là c'est ce qu'on appelle le sinus donc on s'aperçoit, qu de quoi on s'aperçoit Eh ben, on s'aperçoit que, euh, oui, alors aussi, chose à savoir, ici, c'est pi sur 2, voilà, ici, c'est pi, ici, c'est 0, voilà. Euh, donc, qu'est-ce que de quoi on s'aperçoit Ici, nous avons un angle, qu'on va appeler alpha, par exemple, et donc pi sur 2 moins alpha, et bien c'est simplement, on fait pi sur 2, et on revient donc ici de cet angle, c'est-à-dire le même angle, c'est-à-dire ici on a le même angle, ok, mais euh, pris de l'origine, pris de l'origine, donc cet angle-là, l'angle angle total, c'est euh, pi sur 2 moins alpha. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit Et bien on voit que... Euh, Ici, si la projetée ici, donc sur cet axe, c'est-à-dire le sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est égal donc ici au cosinus. Voilà, c'est-à-dire que ces deux droites ici, là, ont la même euh, taille. Donc ça c'est un résultat euh, de maths, euh, bon, c'est facile à se rendre compte, hein, quand, on, quand on y réfléchit. Donc là, ici, je, je le rappelle ici, euh, sinus de pi sur 2 moins angle égal au cosinus de l'angle, et inversement, le cosinus de pi sur 2 moins un angle égal au sinus de l'angle. Donc, la composante ici sur l'axe du euh, zénith prime, qui est donc parallèle à l'axe de rotation de la Terre, et eh bien en fait, c'est égal, donc on a dit à la, au, au sinus de cet angle, qui est égal donc au cosinus, donc à la fin on a zénith prime fois cosinus, donc de la déclinaison, voilà. Ça c'est la composante sur ce vecteur. Voyons donc maintenant... Voyons donc maintenant euh, les autres composantes. Alors là c'est, voilà, ici je, je donne ici l'expression de, de ce vecteur dans la base qu'on donne. Donc on peut voir ici sinus, euh, déclinaison, ouais, sinus, dé, euh, sinus dé, euh, déclinaison fois z prime. Voilà, c'est ce qu'on vient de démontrer. Ensuite, on veut, par exemple, il faut prendre euh, en tout pour, euh, comment dire, pour caractériser. Hein, euh, une position, il faut trois vecteurs euh, perpendiculaires. Donc on a pris le zénith, on peut prendre encore le vecteur ici, nord prime, et le vecteur ouest, par exemple. Donc on va regarder, par exemple, euh, la composante de, du vecteur V ici, sur le vecteur nord prime. Il est représenté ici. Ici, on a le vecteur V. On peut voir aussi que tout au long de la journée, le vecteur V, vu de dessus, a la même magnitude. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord projeter donc, le vecteur V qu'on voit ici de côté sur le plan, ici, euh, sur ce plan-là, c'est-à-dire le plan, on va dire, horizontal, le plan vu de dessus. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire, c'est dommage euh, ouais, si j'annule tout depuis le début, ouais. c'est-à-dire qu'en fait, ce, ce vecteur-là, il faut le projeter comme ça. Voilà. Et en fait, ce petit vecteur, c'est le, le vecteur qu'on voit ici. Encore une fois, encore une fois, ici, la, la, la norme de ce vecteur ici ne change pas selon l'heure selon de la journée. Donc on va prendre par exemple ce vecteur là. Et pour connaître sa norme, eh en fait, c'est simplement la projection de ce vecteur-là. Ici. Donc c'est cette distance-là. Cette distance. -là, cette distance. Euh, donc cette distance, c'est quoi eh C'est tout simplement la norme du vecteur qui est 1. Euh, fois le sinus de cet angle or, et eh ben, comme on l'a vu le sinus, ça c'est l'angle c'est pi sur 2 moins de déclinaison donc le sinus de pi sur 2 moins de déclinaison c'est égal au cosinus de l'angle voilà. donc nous savons ici que la norme de ce vecteur ici c'est euh, cosin euh, ouais, cosinus de déclinaison On voilà, enlever. Voilà. La, euh, la norme donc, de ce vecteur ici je écrit ici, c'est cosinus de déclinaison euh, il ne nous reste plus qu'à projeter ce vecteur sur les axes nord prime ici et l'axe ouest euh, donc pour le projeter ici sur l'axe nord, bah c'est très simple on fait une projection tac euh... ouais, j'ai lancé le torse sans faire exprès, on fait une projection en fait c'est simplement le cosinus de HE, donc en fait euh, la projection totale donc, du vecteur V ici sur l'axe nord c'est cosinus de la déclinaison fois le cosinus de l'angle horaire, tout simplement. Et c'est ce que j'écris ici, on est sur nord prime. Voilà, donc ici j'ai mis cosinus euh, de l'angle horaire fois cosinus de la déclinaison fois euh, le vecteur donc, unitaire nord prime. Et maintenant... Euh, c'est très simple pour avoir la composante sur le vecteur ouest ici et eh ben c'est tout simplement cette projection qu'il faut faire donc en fait c'est le sinus de cet angle et en sachant que c'est négatif on voit que quand on a un angle positif ça donne donc ici euh, comment dire une composante négative sur le vecteur ouest puisque le vecteur ouest est positif vers le bas sur cette, formule, sur, sur, sur cette figure donc c'est pour ça qu'ici euh, la composante ici sur le vecteur OS c'est moins sinus de euh, l'angle horaire fois le cosinus de la déclinaison. Bon, bon je suis désolé hein, je, je vous dis hein, c'est un peu long c'est un peu le, faut réfléchir euh, j'essaie de comment dire de le faire le, de la manière plus détaillée possible et plus claire mais c'est pas facile hein, c'est des maths bon. euh, donc première chose là on a ici cette formule là c'est l'expression mathématique donc de la position du Soleil, dans le repère, ici, lié lié, à l'axe de rotation de la Terre. Euh, L'expression mathématique en fonction de l'heure. C'est-à-dire qu'on connaît l'heure, on connaît la déclinaison, c'est-à-dire en fonction de la date dans L'année, et on connaît la position donc du soleil dans ce référentiel ici euh, lié donc à l'axe vertical à l'axe euh, de rotation, pardon, de la terre. Mais nous on a envie de l'exprimer dans, dans un référentiel humain, on va dire. Donc, avec ici un, un axe ici qui part vers le zénith, un axe qui part vers le nord, un axe par exemple qui part vers l'ouest. Donc, on veut exprimer euh, voilà, les composantes du vecteur solaire. Dans, sur ces trois axes or pour le faire comme on a vu juste avant il faut faire une rotation en fait euh, autour de l'axe est-ouest euh, j'essaye de le montrer à un moment euh, Bon, je ne retrouve pas le, le schéma euh, bon, on va prendre ce schéma ici voilà. c'est à dire qu'ici on a l'axe est-ouest et en fait, il suffit donc euh, de faire pour changer de pour changer donc de, de, de repère, il suffit de faire une rotation de l'axe vertical de la Terre qui est à peu près comme ça, vers donc, le zénith. Et on va pivoter donc autour de cet axe est-ouest. On a calculé ici l'angle euh, de, enfin, de, pour faire le changement de repère, c'est π sur 2 moins la latitude. Et ici donc, on a ici un schéma qui montre le changement de repère. Donc, changement de repère, euh, pff, Bon, on va, on va repartir, c'est les bases, hein, c'est les bases de, des maths, je ne sais pas, je ne me souviens plus à quel moment on voit ça, si c'est au collège, au lycée, euh, à l'université, je ne sais pas, bon, enfin, bon c'est quand même des bases. Quoi. Bon, c'est bien connu, ici on a un premier repère, ici on a un deuxième repère, euh, non pardon, on a un axe et un autre axe. Ils sont orthogonaux. Ici on a un deuxième repère. Voilà. Bon. Ici on a un angle pour changer de repère. Voilà, ici c'est le même angle. Euh... Ici on va appeler ça X, Y. Ici ça sera X', ici Y'. Et on sait que en fait. Bon là, c'est pas, en fait, c'est pas bien. Là. Je suis désolé, c'est pas bien joli. On va essayer de le faire plus proprement quand même. Voilà, ici on a un cercle. Voilà, ça c'est le premier vecteur. Ça c'est vecteur dans la nouvelle base. Vecteur y vect... nouveau vecteur dans la nouvelle base. Ce sont des vecteurs. Voilà. alors on veut exprimer ce vecteur ici qu'on va appeler X ça c'est X, ça c'est Y, ça c'est Y prime on veut exprimer X en fonction des deux autres vecteurs donc en fait ce qu'il faut faire il faut, on va dire pour avoir le vecteur X il faut faire un petit chemin sur le vecteur enfin pour avoir le vecteur X il faut faire un petit bout de chemin sur le vecteur X et un petit bout de chemin dans la direction du vecteur Y donc en fait c'est tout simple x prime est égal à donc en fait c'est le cosinus de l'angle voilà, cos je vais l'appeler A comme alpha fois x, x est un vecteur hein. plus, et eh bien en fait c'est le sinus de l'angle fois y voilà euh pour avoir, y prime, eh ben, donc pour avoir y prime en fonction de x et y, il faut d'abord faire un petit bout de chemin, mais dans le sens opposé à x. En fait, c'est moins sinus de alpha fois x. Et après, une fois qu'on est arrivé ici, on fait un petit bout de chemin dans le sens de y. Et donc, c'est en fait le cosinus. Voilà, cosinus de a fois y. Bon, Ça, c'est la logique du changement de repère. On fait une rotation. Et ici on a la même chose. C'est-à-dire que euh, le vecteur ouest reste le même dans les deux bases. Et en fait, on va seulement faire une rotation autour du vecteur ouest. Donc on veut exprimer, euh, dans la nouvelle base, c'est le vecteur zénith. On veut exprimer le vecteur zénith en fonction de zénith prime qui était euh, par parallèle donc, à l'axe de rotation de la Terre. Et en fonction de Nord' prime qui est euh, qui ne veut physiquement, euh, qui n'a pas de signification, mais en gros, qui, euh, qui complète la base. Euh, euh, voilà, avec le, le, le vecteur est-ouest, donc ici nous avons voilà les expressions de ces deux vecteurs. Bon, je vais pas redémontrer, je viens d'expliquer comment euh, quelle est la, log la logique. Si vous voulez le redémontrer, euh, il suffit de le faire donc à la maison. Et maintenant qu'on a l'expression, donc tiens, là j'ai exprimé nord prime en fonction de zénith, ouais. Euh, bon, donc une fois ici qu'on a exprimé, bon, euh, c'est pas, on n'exprime pas zénith en fonction de zénith prime, on exprime zénith prime en fonction de zénith pour pouvoir le remplacer dans l'équation. Bon, mais la logique était exactement la même. Donc une fois qu'on a exprimé ces deux vecteurs, enfin c'est le vecteur nord prime, zénith prime dans la nouvelle base, et eh bien il suffit de remplacer ça ici. Hein. On fait de la substitution, si, si je ne m'abuse, ça, se, ça se, se dit comme ça. C'est-à-dire, je copie-colle voilà, cette expression dans Nord prime, je copie-colle cette expression ici dans z prime, et ça me donne cette expression là qui est un peu longue, mais bon pareil, si vous voulez le redémontrer, et eh ben c'est voilà, c'est pas compliqué. Et voici donc l'expression du vecteur solaire, c'est-à-dire qui donne ici la position du Soleil par rapport donc nous sommes ici, le petit bonhomme, nous sommes ici, et nous avons un vecteur ici qui nous donne eh bien, la, la direction du soleil, voilà. la provenance du soleil. Ce vecteur, nous venons de l'exprimer ici. Euh, et donc, c'est fonction de, euh, du vecteur horaire, de la déclinaison et de la euh, latitude. Alors, le... comment dire euh, c'est exprimé dans euh, un repère euh, de vecteurs donc euh, on a exprimé dans euh, voilà, le vecteur nord ouest zénith voilà ce qui n'est pas très pratique et en fait nous de notre point de vue voilà donc là je reviens en haut on trouve plus facile euh, de mesurer le, la position du soleil avec deux angles qui sont l'azimut et la hauteur donc ici l'azimut ici en fait c'est l'angle en fait on va commencer par la hauteur. La hauteur, donc, c'est l'angle euh, du soleil, euh, enfin du vecteur solaire avec sa projection sur le plan horizontal, on va dire terrestre. Ça, c'est la hauteur. Et quand on regarde cette projection, eh bien, euh, on peut prendre l'angle entre cette projection, enfin plutôt entre l'axe sud et cette projection. Et cet angle, c'est l'azimut. Bon, en fait, bon, c'est un petit, une petite remarque ici. Euh, l'azimut est négatif sur cette euh, sur, cette, euh, sur ce schéma normalement il est positif quand on part vers l'ouest voilà, bon. donc à la fin on veut exprimer euh, la position du soleil pas euh, dans la base zénith nord-ouest mais à l'aide de ces deux angles ici donc on va encore devoir réfléchir un peu mais on est dans la dernière ligne droite euh, on va exprimer là on a exprimé pour l'instant dans la base Nord-Ouest-Zénith la position du Soleil en fonction de l'angle horaire de la déclinaison et de la latitude maintenant on va faire la même chose on va encore exprimer euh, la position du Soleil dans le même repère Nord-Ouest-Zénith mais en fonction des angles de hauteur et de euh, d'azimut. donc bon bah pff, est-ce que je, je dois le redémontrer hein? On est assez rentré dans les détails jusqu'à maintenant. Voici ici l'expression. Bon, je suis désolé, ça, la sélection ne marche pas bien. Euh, D'ici à ici, voilà, c'est l'expression du vecteur euh, solaire dans euh, la base qu'on vient de voir en fonction de la hauteur et de l'azimut. Est-ce que je dois le remontrer, le redémontrer euh, je, je pense que je ne vais pas le faire parce que. Bon. C'est la même logique qu'avant. Vous pouvez le faire à la maison. Et donc la dernière étape, la dernière étape, c'est nous avons euh, deux fonctions. Euh, ici nous avons, par exemple, la composante ici nord en fonction donc, de la hauteur et de l'azimut. Ça s'exprime comme ceci. Et ici dans la formule précédente, ça s'exprime comme cela. Donc on sait que ce terme ici. Est égal à ce terme ici. Donc ce qui nous donne trois équations. Ce qui nous donne trois équations, on va peut-être se le refaire ici. Euh, donc ici on a voilà, la composante sur le vecteur nord, donc du vecteur, c'est cos h cos a. On va, va l'écrire comme ça. Cos h fois cos a. Et ça, c'est égal à la même composante ici, mais exprimé avec les angles, donc horaires de déclinaison et de euh, latitude. Donc c'est cos H fois, etc. fois cos latitude. Voilà. Ça, c'est la première équation. Deuxième équation, ici, on prend la composante... Euh, du vecteur donc euh, le sur le enfin du vecteur solaire sur le vecteur unitaire ouest donc ici c'est cos h fois sin a cos h fois sin a est égal donc et ben euh, à l'expression de cette composante avec les vecteurs euh, précédents c'est-à-dire sin a ah, j'ai fait une bêtise on en était où Donc euh, c'est sin h -E fois cos d et on prend maintenant la dernière composante ici. Donc pour le zénith, la composante avec les angles de hauteur et d'azimut, c'est euh, cosinus euh, sinus de h égale on prend ici. Toute cette petite formule, donc sin d, sin d fois etc. fois cos latitude. Voilà. Donc on a trois équations. Bon, on veut euh, retrouver comment dire. Voilà, en fait, à la fin, on veut avoir euh, l'azimut la, la, et la hauteur selon l'heure de la journée la déclinaison et la latitude. Bon, on a trois équations. En fait, c'est simple. Ici, on a le sinus de la hauteur. On a ici un résultat. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit Eh bien que la hauteur, c'est égal à l'arc sinus de tout ça. Je ne peux pas faire de sélection sous color paint. Voilà. Et ça, c'est ce que j'exprime ici, dans cette équation-là. Maintenant, on a deux autres équations. Bon, bah là, on a cosinus h, cosinus h. Ici, on a cosinus et sinus. Bon, bah c'est simple. On divise la première équation par la deuxième équation, ou inversement. Bon, c'est plutôt, euh, voilà, on divise la seconde par la première. Donc, cos h divisé par cos h, ça, ça, ça fait 1. Il nous reste donc sin a divisé par cos a. Sin a divisé par cos ah, ça c'est égal à la tangente donc on en déduit quoi et eh bien que l'azimut euh, euh, la, c'est égal à l'arc tangent de tout ceci donc sinus he fois cos d divisé par tout ce qu'il y a au dessus voilà. donc euh, cos he fois trois petits points ça ne marche pas pourquoi ça marche pas fois cos latitude. Voilà, et ça, c'est ce que j'exprime ici dans cette équation. Donc voilà. Donc, euh, bon, bah voilà, c'était un peu long, c'était un peu laborieux, je m'en excuse, mais euh, nous sommes arrivés ici à une équation qui nous donne l'azimut la, et la hauteur du soleil selon. L'heure de la journée, euh, l enfin, le, le jour de l'année et la latitude. Voilà. Euh, voilà, on est arrivé au bout du raisonnement. Vous avez absolument tout pour redémontrer les équations. J'ai essayé de faire dans le détail. Bon, ça a été un peu long, je suis désolé. Un peu brouillant aussi. Mais euh, bon, bah, au moins euh, tout est clair. Maintenant. Maintenant. On va tester ces équations. On va les tester avec l'expérience hein, pour voir ce que ça donne. Je ferme toutes les fenêtres qui ne servent plus à rien. Alors donc voilà. Donc euh, voici notre fameux, euh, notre fameux programme. Euh, C'est du Python. Hein, du Python. Vous pouvez voir le code source. Hein, vous pouvez voir. Déclinaison, par exemple, vous voyez comment je calcule la, dé la déclinaison. Voilà, c'est ici. Euh... Bon, enfin bon, vous pouvez décliner. Bon, enfin bon, toutes les formules sont ici. Vous pouvez vérifier que ce sont bien les formules que je viens de vous montrer. Diagramme solaire. On va faire un test. Bon, moi si je regarde chez moi, bon bah je, je... ça confirme les résultats de mon programme. Hein. Euh, bon, j'ai pas d'instrument de, de, de mesure précis, bon, euh, j'ai pas trop le temps non plus. Euh, je vais pas vous le démontrer, mais je peux prendre une vidéo sur YouTube par exemple. Prenons par exemple cette vidéo. Voilà, euh, vidéo que vous pouvez trouver ici liée à l'adresse. Set, set time lapse. Pourquoi pas En fait, c'est un coucher de soleil. Et ce qui est bien, c'est qu'ici on a des données intéressantes. On a donc l'endroit où ça a été pris et même la date. Parfait pour tester notre petit outil Et qu'est-ce qu'on voit Eh bien nous voyons un coucher de soleil Voilà, un joli coucher de soleil euh, Maintenant, si je prends différents screenshots Bon, c'est un peu compliqué parce que la caméra elle bouge un peu voilà. Donc voilà, là j'ai pris des screenshots de cette vidéo Je les ai superposés avec un effet de transparence et donc, bah, on peut voir ici une, euh, la trajectoire du Soleil. Voilà, bon, On peut voir qu'elle est rectiligne. Alors déjà, ça, comment dire, euh, ça corrobore parfaitement voilà, le modèle de la Terre ronde. On peut voir donc ici qu'il y a une euh, trajectoire rectiligne. Maintenant, on va comparer avec mon programme. Donc, c'est parti mon Kiki. Euh, allez, on va générer tous les diagrammes. Oui, bon, je n'ai pas parlé après des, des différentes façons de, de représenter euh, <coughs> la position du soleil sur un diagramme euh, lisible hein, par un humain. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire on voit en 3D voilà, la trajectoire du soleil. Ça, c'est un... Euh, mais bon, on ne peut pas lire, c'est très difficile de lire ici les coordonnées précises. Ça, ici, c'est plus facile, c'est un diagramme qui donne euh, donc... Euh, euh, en abscisse, donc l'angle la, d'azimut et en, euh, en ordonnée donc l'angle de hauteur et ça c'est une troisième chose, c'est une projection stéréographique, c'est un peu plus compliqué on va pas rentrer dans le détail bon ici j'essaie d'expliquer un peu, je donne le pdf hein, je donne le pdf dans la, dans la description et ceux qui veulent en savoir plus bah, il, il suffit de s'y intéresser bon, donc on va euh, ici créer tous les diagrammes possibles, voilà, l'attitude de travail, bon Revenons sur la vidéo, l'attitude de travail. Bon, Rimouski Canada. Alors on va d'abord euh, chercher où est Kimouski. Alors, non, c'est Rimouski ou Kimouski, pardon, excusez-moi hein, s'il y a des locaux, hein, j'écorche le nom, je suis désolé. Rimouski. Voilà. Ok. Euh, plus d'infos sur cet endroit ici en tout petit à marquer euh, est-ce qu'on peut agrandir voilà ici c'est la latitude 48, 45, 15 c'est parti 48, 45, 15 date de travail c'était marqué 31 août 31 août voilà les diagrammes solaires celui-là ne nous intéresse pas trop. On va prendre celui-là. Donc, voici la trajectoire du Soleil selon le modèle que l'on vient d'établir. Euh, on regarde un coucher de Soleil. Donc, le, coche le Soleil se couche à l'ouest. Hein, on peut voir ici euh, les heures. Et si on regarde de côté, eh bien, on voit qu'est-ce qu'on voit Une trajectoire rectiligne. Et maintenant, on va comparer. Alors, là, ce L'idéal, ça aurait été d'avoir euh, un graphe, euh, comment dire, orthonormé. Euh, C'est-à-dire avec une largeur exactement égale à la hauteur pour être sûr que l'angle, ici visuellement, euh, correspond à l'angle réel. Bon, je vais, prendre une prise, je vais faire une prise d'écran. Je vais faire une prise d'écran. Euh, et on va faire un scale pour que ce soit bien carré alors où s'arrête l'axe ah, c'est pas évident hein. j'aurais peut-être pas dû prendre ça comme ça bon voilà alors scale image allez 470 soyons fous voilà donc là on a quelque chose de carré. Maintenant on va superposer. Euh... Voilà. Maintenant on va superposer. Est-ce que j'ai bien fait euh, On va peut-être le faire un scale. Bon d'abord on va mettre de la transparence. Layer transparency, color to alpha. Toc. Voilà. Et maintenant, donc, on superpose ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve Eh bien, on trouve une concordance parfaite. Voilà. Entre le modèle mathématique et l'observation. Voilà. Euh, bon, bah... Comment dire j'ai pris, pris cet exemple au hasard. Hein. Euh, je n'ai pas trouvé un exemple qui ne marchait pas avant d'en de, chercher un qui fonctionne. C'est le premier que je trouve et ça marche. Évidemment que ça marche. Évidemment que ça marche. Je, je viens de montrer donc, euh, ici la concordance avec ce coucher de soleil. C'est assez facile ici euh, comment dire de confronter précisément <coughs> cette vidéo avec euh, mon petit programme parce qu'on voit comment dire, euh, la, la, la trajectoire rectiligne du soleil on sait euh, comment euh, comment dire positionner le, euh, le graphe 3D pour, euh, bah pour euh, comment dire pouvoir le comparer avec l'image. Après il y a d'autres exemples qui sont plus difficiles à comparer mais qui sont quand même intéressants parce que euh, même si là on ne va pas vérifier précisément les, euh, les angles, les hauteurs, on peut quand même voir que globalement tous les phénomènes, hein, tous les phénomènes observables sont euh, comment dire, prédit par le petit programme. Ce petit programme que, que, que, que j'ai fait, à partir de ce qu'on vient de démontrer. Donc là, par exemple, je montre une vidéo donc euh, d'une course solaire voilà, dans l'Antarctique. Et euh, eh bien on voit donc, que le soleil ne se couche pas. Voilà, il fait euh, il fait euh, voilà un tour de l'horizon. Et puis, euh, ici, on voit que, par exemple, au nord... Quand il arrive au nord, il est le plus haut dans le ciel. Et au contraire, quand il arrive ici vers le sud, comme on voit ici, il est le plus bas. Euh, dans cette vidéo au début, sont indiquées euh, la latitude et le mois. Voilà, On n'a pas le jour exact. Il faut que je retrouve ça. Voilà, latitude 77-51. Euh, south. Hein, 77-51 South, ça veut dire on veut un, un angle négatif, une latitude négative en ce qui nous concerne, puisque positif c'est pour l'hémisphère nord. Donc on va regarder, par exemple, euh, ce que nous donne notre petit programme, est-ce qu'il reproduit ce qu'on vient de voir dans la vidéo Donc euh, latitude de travail, moins euh, 77,51. Date de travail, donc la date de travail, elle est donnée un peu plus loin, voilà, décembre. On n'a pas la date exacte, on va se mettre par exemple le 15 décembre. Donc voilà ce que, ce que ça donne, et qu'est-ce qu'on voit ici Eh bien on voit exactement la même chose que dans la vidéo, c'est-à-dire un soleil bah, qui, se, qui ne se couche pas, qui est donc le plus haut quand il est au nord, le plus bas au sud, voilà tout simplement. Bon c'est un peu difficile de comparer les angles, mais euh, bon bah on se fait une idée, ici donc le soleil est au plus haut quand il arrive au nord, et ici, quelque part, euh, voilà, ici il arrive au sud, il atteint son minimum, le sud est ici, et il remonte. Voilà, il a atteint son minimum, voilà, à peu près à cette hauteur-là, bon, c'est pas... difficile de comparer, mais bon, on voit quand même que globalement, eh bien, on y est. Euh... Bon, après, il y a une autre vidéo similaire, cette fois, c'est dans l'hémisphère nord. On est en Norvège, donc on est aussi euh, dans, de, dans une grande latitude. Mais cette fois, le, le soleil se couche. Et évidemment, euh, cette fois, il est plus haut au sud. Et là, normalement, enfin, en même temps, ouais, on ne sait pas si c'est le sud ou le nord. Mais bon, on voit qu'il se couche un peu quand même. Voilà, donc ça, c'est la vidéo. Nous sommes en Norvège. Et le soleil, ici, il descend derrière la montagne. On le voit réapparaître ici un tout petit peu. Et donc, euh, bah, il disparaît sous le, derrière l'horizon. Et il se relève. Voilà. Quelques instants plus tard ici. Et il remonte. Voilà. Alors, ici, nous avons donc les données de l'expérience. 14 juillet, nous sommes à Bodo en Norvège. Donc Bodo, Norvège, il suffit d'aller sur Google Maps. On trouve ici Bodo. On regarde ici bon, euh, c'est bon voilà, la latitude 67,29 bon, et eh ben, allons-y testons ça donc sur notre petit programme latitude de travail donc 67,29,55 date de travail euh, 14 juillet 14 juillet voilà que nous donne notre petit programme Eh bien, il nous reproduit exactement le phénomène observé, c'est-à-dire... Eh bien, euh, le soleil, ici, se couche pendant... Pas, pas longtemps, voilà. Il se couche pendant à peu près deux heures, voilà, bon. Et, euh, bon, bah voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Il hein, n'y a pas grand-chose à dire de plus, à part que... Bah ça corrobore, quoi. ça corrobore l'observation tout simplement coucou monsieur voilà, donc euh, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo donc, conclusion conclusion Eh bien nous avons démontré ici à partir d'hypothèses de, de départ qui sont lesquelles terre ronde elle tourne sur elle même elle tourne autour du Soleil en 365 jours. Elle a une déclinaison ici, enfin une déclinaison, euh, un angle ici entre son axe, enfin, euh, entre l'axe de rotation ici, et l'axe ici perpendiculaire au plan formé par l'orbite. Ce sont les seules hypothèses de départ. A voilà. partir de là, avec des cosinus et des sinus, bon, il en faut un certain nombre, certes, avec des cosinus et des sinus, on a... Euh, on a démontré, donc, euh, enfin démontré, dérivé comme on dit, ici une équation, tout le monde peut refaire le calcul, qui va nous donner euh, l'azimut, la hauteur, selon l'heure de la journée, la déclinaison, donc le jour de l'année, et la latitude. Et donc ça va nous permettre ici, dans ce petit repère, donc, euh, de connaître la position du soleil, donc exprimé en azimut, ici en angle d'azimut et en angle de hauteur, à n'importe quel moment de l'année, voilà. n'importe quelle heure du jour. Nous avons fait des expériences, nous avons comparé donc, les résultats de, cette, de, cette petite, de ce modèle mathématique avec des observations. Et tout simplement, ça marche. Voilà. Donc maintenant, bah, euh, merci donc d'avoir regardé cette vidéo je vous mets à votre disposition donc le PDF qu'on a euh, parcouru. Comme ça, vous avez tout. Vous pouvez tout redémontrer par vous-même. Vous pouvez euh, vérifier chaque équation. Et vous pouvez euh, aussi, parce que je mets aussi le programme donc, euh, à votre disposition, vous pouvez comparer vous-même euh, le résultat du programme avec votre, vos propres observations où que vous soyez sur la planète. Voilà. Euh, donc, maintenant, la question que je pose, c'est, est-ce qu'il est possible, avec deux trois hypothèses de départ euh, en mode terre-plate, de développer un modèle qui soit aussi cohérent avec les observations, voilà, qui soit aussi précis Parce que c'est comme ça qu'on démontre la validité d'un modèle en physique. Hein. C'est-à-dire que bah on le confronte aux, aux observations. Hein. Et surtout, euh, plus le modèle est simple, et, et plus il est convaincant. Hein. On va toujours essayer de simplifier un modèle. Donc, là, avec euh, quelques hypothèses de départ très simples, et avec euh, des sinus et des cosinus, c'est quand même pas la mer à boire, hein, euh, question euh, mathématique, hein, eh euh, on peut développer un outil extrêmement précis pour prévoir eh bien, la position du Soleil n'importe quand. Voilà. Donc, euh, donc euh, aux euh, au défenseurs de la théorie de la Terre plate, je demande êtes-vous capable de produire un modèle similaire et de démontrer donc sa validité en tout temps, voilà, en, à tout endroit de la Terre et en tout temps. Voilà. Et si vous n'en êtes pas capable, eh bien ce sera la preuve objective que le modèle Terre plate ne fonctionne pas. Et j'aimerais que ça arrive assez vite, parce que cela fait perdre du temps et de la crédibilité à la dissidence. Merci, j'ai été un peu long, je m'en excuse. Merci de m'avoir suivi le cas échéant et à bientôt, j'espère.